Je t'ai vraiment perdu, j'étais loin de Dieu. Je t'ai vraiment coupable, vraiment malheureuse. Tout le monde m'est pointé du doigt. Voici les coupables. Ma un homme se leva et me dit d'une voix douce. Je suis l'éternel qui pardonne. Toutes tes iniquités Mon péché était grand Mais son amour était plus que grand Et Dieu riche en miséricorde Dieu riche en miséricorde Mon péché était grand Mais son amour était plus que grand Et Dieu riche en miséricorde Dieu riche hey. Ne donc pas au diable Cette occasion De te convaincre Que tu es pécheur Ne donc pas au diable Cette occasion De te convaincre Que tu es malade Ne donc pas au diable Cette occasion De te convaincre qu'est essuyé, car celui-là qui était digne avait pris pour oh, ta place, ton péché était grand, et son amour était plus que grand. Et Dieu riche en miséricorde, Dieu riche en miséricorde. Moneté bisca god, Dieu riche, miséricorde. Dieu, tala la zoli misa kozanga godala, Dieu riche, miséricorde. Ozi mabunga nanganyo soda la mer de route, Dieu riche, mon miséricorde. Olemisina obikisili susu, Dieu riche. Miséricorde. Au biquisima, au pambolili Dieu riche, miséricorde. Au pambolima, au tombolili Dieu riche, miséricorde. Oh, oh, oh, oh. Yeah. mon péché était grand, mais son amour était plus que grand. Mon propre était grand, mais son amour était plus que grand. Ma souffrance était grande, mais son amour était plus que grand. Mon fardeau était grand. Mais son amour était plus que grand, Mon ami. Dieu riche en oh miséricorde. Dieu riche, le nombre de fois que je faillis, le nombre de fois qu'il m'a parvenu, Le nombre de fois que je suis tombé, le nombre de fois qu'il m'a relevé. me dit les dieux riches en miséricorde ne blessera jamais, jamais sans témoignage. Saint. Que Dieu te fasse du bien, que Dieu te bénisse. Amen.